Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne si c'est ta première fois. Mon nom c'est Alex de la formation Be Wild and Free. Cette semaine, je vais aborder une des questions qu'on reçoit très souvent, c'est-à-dire est-ce qu'on peut faire du Amazon FBA seul? On veut ton opinion là-dessus Alex, c'est ce que je vais faire dans cette vidéo. Mais avant d'aller plus loin, n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne si ce n'est déjà fait, de cliquer sur la cloche sous la vidéo pour rester au courant des dernières nouveautés et de partager si le cœur t'en dit. Alors, on y va! Est-ce que, à l'heure où je vous parle, à l'heure que vous regardez cette vidéo-là, c'est toujours possible, toujours d'actualité, de faire du Amazon FBA tout seul? Sans support, sans formation, bref, vous, avec Amazon, tout simplement. Je vais faire un, un petit comeback dans le passé. Lorsque Fauve a décidé de commencer à faire du Amazon FBA, bien entendu, elle ne s'est pas lancée à l'aveugle. Elle a pris énormément de temps pour étudier tous les grands gourous, les grands dans le domaine, soit les, les YouTubers les plus populaires. Et on est venu quand même, elle est venue plutôt à faire un, un consensus, de se dire, bon, voici les tops dans leur domaine et je veux savoir qu'est-ce qui fait qu'eux réussissent, qu'est-ce qu'ils font et qu'est-ce qu'ils ne font pas aussi. Pour vous mettre en contexte, à ce jour, Tatiana James et Stephen James sont toujours parmi les YouTubers qu'on, nous-mêmes, on regarde parce que ce sont de grandes inspirations. On a eu l'occasion de lire à quelques reprises aussi avec Tatiana. Il y a Jamie Davidson, un chiffre d'affaires de 100 millions par année sur Amazon, ce qui est vraiment exceptionnel, et euh, de se dire qu'il le fait avec seulement 7 employés aux dernières nouvelles. Il y avait Tim Sanders, qui est toujours dans l'actualité, euh, Dan Vass, qui est un Canadien qui a pris une formule à l'Américaine qui l'a mis à la Canadienne, ou plutôt Derek Struggle et Tanner Fox. C'était, peut-être qu'il y en a d'autres, des nouveaux, mais ce sont les personnes qu'on suit, plus notre mentor, qui n'est pas euh, sur les chaînes publiques telles que YouTube, c'est notre mentor bien à nous. Pour y répondre, en toute honnêteté, oui, on a besoin d'une formation, d'un coach, d'un mentor ou d'un support, que ce soit administratif, psychologique ou tout simplement euh, qui soit relié avec notre business ou notre mindset. Je crois fortement que dans la vie, un peu comme un athlète de haut niveau, si je prends comme exemple, j'adore le tennis, que ce soit Eugénie Bouchard ou Roger Federer, les deux qui comptent-ils en commun? Ce sont, oui, deux athlètes de haut niveau, mais les deux sont coachés par des entraîneurs professionnels. Pourquoi est-ce qu'ils arrivent à un certain niveau, avec un certain talent? c'est parce qu'il y a un coach en arrière. J'ai vraiment de la difficulté à croire qu'il y a du talent pur sans travail en arrière de tout ça. Tout simplement parce qu'un coach sous forme de formation, que ce soit sous forme de, de mentorat, d'appel téléphonique, de Zoom, de conférence Zoom, peu importe, tu dois avoir un support, tu dois travailler ce qu'on appelle ton mindset. C'est la raison principale pourquoi dans notre formation, j'ai développé un un volet qui est purement entrepreneurial pour que les entrepreneurs, qui, bien malgré la réalité du e-commerce, on est souvent laissé à nous-mêmes, malgré qu'on prend une formation, malgré qu'on prend un appel avec un coach, lorsque c'est terminé, c'est à nous de faire le travail. Tout ce chemin-là, juste pour arriver à la question encore principale, est-ce qu'on peut le faire tout seul? La réponse, c'est oui. Par contre, est-ce que tu as le temps? Est-ce que tu as la patience? Et est-ce que tu vas développer l'habilité à te poser les bonnes questions lorsque ça ne va pas bien aller dans ta business? La réponse, ça va vraiment dépendre de toi et de ton focus à être déterminé à faire ça parce que tu peux trouver énormément de bonnes informations sur YouTube. Lorsque j'ai de la difficulté et il y a même certains de nos étudiants qui sont arrivés de d'autres formations, il a fallu qu'on reparte un petit peu à zéro leur connaissance, de, de leur dire « parfait, tu as acquis telle, telle, telle connaissance ». Sincèrement, pour profiter de notre méthodologie et d'appliquer de A à Z du compte en on te demanderait de faire un grand reset, c'est-à-dire de recommencer la formation, peu importe ce que tu as déjà appris, pour être sûr que c'est enseigné d'une seule et bonne façon. Par la suite, lorsque tu auras acquis des compétences et de l'expérience, tu développeras tes propres trucs et, c'est-à-dire ta propre expertise. Tu vas pouvoir prendre des raccourcis et de faire des choses qui vont être plus sensé pour toi. Comme j'aime souvent le dire aux étudiants, si ça fonctionne pour toi, continue de faire ce qui fonctionne bien. Si ça fonctionne pas, essaye la méthode B, C, D, E, etc. Pourquoi une seule méthodologie plutôt que plusieurs? Du moins pour commencer. Comme vous trouvez de l'information gratuite sur YouTube, vous pouvez suivre un YouTuber A, B et C. Les trois vont avoir possiblement la même base, la même approche. Mais lorsqu'on avance dans des techniques un peu plus stratégiques et avancées, que ce soit avec la publicité ou la mise en page de ton listing, des bullet points, bien, à ce moment-là, c'est là que ça peut faire toute la différence. Si ça ne fonctionne pas ou tu n'es pas sûr comment que la, la méthode A fonctionne, tu vas aller chercher un peu de la B et de la C, tu vas mélanger ça, puis au final, c'est toi qui vas être perdant. La plupart ont des bonnes stratégies. Il y en a que tu vas trouver peut-être une mauvaise information. C'est vraiment important que tu fasses la différence puis que tu suives des gens, oui, qui ont différentes approches, mais que tu sois capable de réaliser quelle est leur approche. Parce que si on t'apprend une méthode A et qu'en même temps, tu apprends une méthode B avec la méthode A, tu comprends bien que ça fonctionne malheureusement pas. Pour finir sur ce point, l'expertise d'un coach, d'un mentor, d'un formateur, peu importe comment c'est nommé aujourd'hui, je crois que c'est indispensable à tout bon succès, mais avant tout, focus sur vraiment tes objectifs, c'est dans la détermination de tes objectifs point par point qui vont faire en sorte que tu vas les réaliser. Ce n'est pas la formation qui va donner le succès. C'est l'effort que tu vas mettre à suivre la formation qui va donner le succès. Sur ce, je te dis ciao et à la prochaine vidéo.